Les gens vont appliquer dans les choix que j'ai faits l'outil de détermination d'objectifs. Ça veut dire qu'ils vont avoir une série de questions extrêmement concrètes qu'ils vont être amenés à se poser chaque fois qu'ils vont vouloir mettre en place un objectif pour eux ou pour accompagner quelqu'un qui souhaiterait le faire. Ça veut dire qu'il y a comme une checklist, hein, c'est vraiment le plan de vol, pour mettre ces objectifs à jour et se donner les meilleures chances de les atteindre.